Nous sommes le 3 mars, je m'apprête à réaliser mes semis de tomates. Certains d'entre vous le savent, j'ai réalisé des tests comparatifs l'année dernière sur les semis de tomates au 1er janvier, 1er février et 1er mars. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les meilleurs semis que j'ai obtenus ont été ceux réalisés le 1er mars. Donc cette année j'ai décidé d'investir dans des plaques alvéolées, donc que j'ai découpées pour qu'elles rentrent. Euh, dans euh, mes mini serres, donc pour ceux qui ne sont pas au courant euh, ce type de mini serres euh, donc avec le bac et le couvercle euh, sont vendus chez action à 3 euros donc euh, alors je peux en mettre 4 sur 6, ça fait 24 alvéoles et j'ai complété avec des petits pots, La dernière en fait j'utilisais ce type de petits pots uniquement donc où je mettais euh, les, euh, les étiquettes dessus avec la date ici euh, donc le problème en fait, de ça, c'est que euh, euh, c'est très long en fait, à remplir les petits pots, alors que quand on a des alvéoles, il suffit de, de recouvrir de, de terreau, ça va très très vite à recouvrir les alvéoles, contrairement aux petits pots que moi j'utilisais. je vous conseille plutôt d'investir dans, dans les alvéoles. Donc, pour chaque variété de tomates, je réserve deux alvéoles. Euh, donc, je les ai numérotées. Donc chaque numéro correspond à l'emplacement que les plants vont avoir. Euh, dans le potager. Si vous n'aviez pas vu euh, ma précédente vidéo sur mon organisation potager, j'ai euh, ce plan donc sur lequel j'ai différents emplacements où je positionne mes, mes plants de tomates, donc la serre, l'abri, les bacs, donc j'ai 3 bacs, donc euh, 24 emplacements pour la serre, 10 emplacements pour l'abri, et euh, donc 7 emplacements par bac. J'ai le détail ici de toutes les variétés, donc avec leur numéro d'emplacement, et on arrive à 55 variétés. Donc je vous montre l'ensemble des graines que je vais semer. Donc, En fait, c'est assez varié. Il y a des graines achetées, certaines cette année d'autres l'année dernière que je n'ai pas réussi à obtenir. Des graines issues de mes propres récoltes. Et Certaines graines sont issues des échanges que j'ai fait en 2018 avec plusieurs de mes amis potagistes. Donc je vais commencer à déposer mes graines dans chacune des alvéoles. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à recouvrir les pots de terreau que je vais préalablement tamiser. Donc je positionne les graines et on se retrouve tout de suite après. Donc toutes les graines sont mises en place. Il ne me reste plus qu'à recouvrir de terreau que je vais tamiser. Ensuite, il ne me restera plus qu'à arroser l'ensemble. Donc et fermer les mini-serres en les installant en hauteur au plus près de la chaleur pour que la germination commence. Et de recouvrir mes graines. Donc maintenant, je vais arroser tout ça vaporisateur, bien sûr, pour éviter de faire bouger les graines. Nous sommes le 8 mars, un petit peu moins de 4 jours après mes semis de tomates. Donc hier j'avais 8 variétés de tomates qui ont levé, aujourd'hui j'en ai 32 plus, donc je suis à 38 variétés de tomates sur 55. Donc je vous montre un petit peu où ça en est. Donc voilà, c'est un exemple. Donc là elles sont en train d'essayer de, de se redresser. Donc ça commence, initialement j'avais positionné euh, l'ensemble de mes quatre bacs de semis euh, sur le haut de mon buffet. Le problème avec les bacs alvéolés, c'est que les variétés ne lèvent pas en même temps. Donc euh, l'avantage que j'avais auparavant avec mes petits pots, c'est que je pouvais très bien retirer un à un les petits pots qui avaient levé pour les positionner face à la lumière et laisser les autres dans les mini serres en germination. Donc pour essayer d'atténuer un peu ce problème, je me suis procuré ce qu'on appelle des coussins chauffants, donc qui sont en réalité des plaques chauffantes que j'ai positionnées sous chacune de mes quatre mini-serres, donc je les ai réglées au minimum pour permettre de continuer la germination de façon constante puisque la chaleur, ici, est inférieure à celle que j'avais en haut de mon buffet. Donc je vais laisser chauffer ces plaques pendant quelques jours, moins d'une semaine sans doute, le temps que l'ensemble de mes plants ait germé. Je les réutiliserai éventuellement pour d'autres semis, mais juste en appoint, à partir du moment où les premières pousses ont commencé à lever. C'est quelque chose qui coûte assez peu cher, ça coûte dans les 9 euros par plaque, donc ça consomme très peu, bien sûr, si on règle la puissance au minimum et ça permet d'avoir une germination continue. Donc je vais vous montrer où en sont mes autres semis, à commencer par les poivrons. J'avais positionné mon étagère à semis à l'extérieur avec la porte, et en fait la température était trop élevée, donc j'ai perdu euh, bah, plusieurs variétés de, de poivrons à cause de ça. Il y en a certains qui ont eu un petit peu de mal à redémarrer, et ceux qui étaient les plus grands euh, ont continué de pousser. Donc les poivrons, c'est mitigé. L'année prochaine, euh, j'éviterai de les positionner à l'extérieur quand ils seront trop jeunes. Plusieurs d'entre eux ont souffert. J'en ai relancé d'autres, mais euh, malheureusement, je pense que je vais être en retard euh, sur ces variétés euh, que j'ai relancées. Donc euh, une leçon à retenir pour l'année prochaine. J'ai même l'impression qu'il y a des fleurs qui, euh, qui veulent apparaître. A voir si... Euh... Si les poivrons vont se mettre à fleurir dès maintenant. Toujours dans les semis, donc les capucines grimpantes ont commencé à germer. Euh, J'ai semé aussi du réglisse et des artichauts Imperial Star. Donc pour l'instant, rien n'est sorti. Donc ici, j'avais fait du céleri rave monarque euh, Semé le 12 février. On est le 8 mars. Eh ben, ça commence à peine à germer. Pour les pommes de terre, donc, je les ai placées côté est à l'intérieur de la maison, ça a bien germé déjà, donc là on est sur la variété Mona Lisa, Sarpomira, et une nouvelle variété que je vais essayer cette année sur le conseil d'un abonné, la Vitabella, donc, euh, Vitabella bio bien sûr, bah, qui ont déjà bien commencé à germer, hein. ça doit faire je crois 3 semaines il me semble que je les ai mis en place. Un petit point sur mes boutures de coqueret du Pérou, donc, vous voyez, ça continue de pousser, j'ai des fleurs et des fruits. J'en ai encore un ici. Sur l'autre, c'est pareil, là, sur celui-ci, j'ai encore des fleurs en attente. Donc, euh, sur le troisième, pareil. Donc, euh, là, voilà, je les secoue de temps en temps, voilà, certaines fleurs sont tombées. Donc, euh, donc bah, ça marche plutôt pas mal, hein, le coqueret du perron en intérieur. On pourrait croire que c'est même une, une plante d'intérieur le plant de tomate glacier. donc lui il a un petit peu souffert, donc ça c'est normal en fait, vous voyez les feuilles là qui sont toutes desséchées, euh, comme il poussait en intérieur exclusivement, je l'ai sorti quand euh, on a eu du beau soleil pendant près d'une euh, dizaine de jours, l'exposition au soleil intense, euh, ça a tendance à griller les feuilles, euh, mais par contre les feuilles suivantes, elles continuent de se développer euh, euh, sans problème, et d'ailleurs elles sont souvent plus jolies euh, quand elles ont pris le soleil, donc euh, là, on peut voir que j'ai toujours des fruits qui se développent. Donc les fleurs, ça s'est un peu arrêté, parce que je pense à cause du, du soleil intense qu'elles qu ont subi. Donc il y a à peu près, il y en a quatre. Donc bah, ça pousse plutôt pas mal. Hein. Je pense que la plus grosse ici doit faire, allez, 2 cm de diamètre, je pense. Celle-là un petit peu moins. Donc j'en ai aussi une sur le deuxième plan. Donc Mais on voit que le... On voit que les feuilles continuent à se développer, hein, donc euh, bon voilà, il a un peu souffert, mais ça c'est normal, il hein, ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Quand j'ai mis en place mes premiers plants de tomates dans la serre, euh, pendant une quinzaine de jours, euh, les plants ont, ont vraiment eu cette même apparence. Euh, donc pourtant, il euh, y avait bien de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il euh, fallait le temps que l'adaptation se fasse. Et malgré tout, ça n'a pas empêché les plants de bien se développer, comme vous avez pu le voir euh, sur les vidéos suivantes. Sur les patates douces, on voit que sur la première patate, on a des germes qui commencent à bien sortir. Sur la deuxième, on a aussi les racines qui sont développées et les germes sortent aussi. Donc c'est beaucoup plus petit parce que en fait, malheureusement, j'avais positionné la pomme de terre à l'envers. Donc quand j'ai commencé à voir que les germes poussaient dans l'eau, donc je me suis dit qu'il serait grand temps de la retourner. Donc bon, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ça et je trouve que c'est pas évident de déterminer le côté pointu de celui qui ne l'est pas, puisque si on regarde la forme de la pomme de terre, on avait quand même la forme d'une pointe, mais bon, même si elle est légèrement arrondie ici, euh, voilà, la partie réellement pointue se trouve vraiment dans le fond. Donc on voit vraiment, ça fait vraiment une, une partie pointue, mais euh, bon, quand euh, on n'a pas l'habitude de, de ça, on a plutôt tendance à se tromper donc bon c'est pas très grave j'ai réussi à récupérer et au final ça commence à bien se développer donc j'ai fait aussi des semis en grosses bouteilles de poireaux donc des poireaux monstrueux de 40 ans et des poireaux saint victor qui sont de la récupération de mes propres graines de l'année de dernière donc, euh, donc donc là, pour l'instant, je les vais fermé le bouchon, mais je vais euh, pas tarder à... Alors, je sais pas si vous voyez bien, on voit qu'il y en a quelques-uns. Donc Je vais encore les laisser un petit peu, les poireaux Saint-Victor et euh, les poireaux monstrueux de 40 ans. Je vais les mettre dans la serre, enlever le bouchon. Donc on voit que là, ça s'est euh, bien développé. Donc j'en avais fait d'autres. Donc... Euh... Euh, je vais vous les montrer euh, tout de suite après. On va, aller faire, euh, on va se diriger vers la serre. Donc, euh, on va faire le point sur les semis que j'ai dans la serre et euh, sur l'état des aliacés. Donc, euh, Suite au test que j'ai fait sous euh, quatre différents euh, uh, types de feuilles en paillage. Petit point sur euh, mon engrais vert et mes poireaux. Donc, Les poireaux, je pense que je les ai vraiment plantés trop tard. L'engrais vert ici commence seulement à se développer du fait de l'ensoleillement euh, beaucoup plus faible. Dans le deuxième bac, on voit que là, l'engrais vert se développe vraiment bien. Surtout avec les pluies des derniers jours. Donc pareil ici, troisième bac. Là, l'engrais le, vert a vraiment bien poussé. Un petit point sur mes oignons jaunes qui se trouvent à l'extérieur. Donc ça continue de bien pousser. Donc c'était un paillage de bambou. Donc ici les oignons rouges bah, ça pousse, alors euh, je pensais que certains euh, n'avaient pas survécu mais euh, apparemment non, ils, ont, ils continuent de pousser, c'est beaucoup plus lent en fait mais euh, ils ont survécu malgré le gel, malgré la neige donc je, je pense que l'année prochaine j'essaierai plutôt de mettre les oignons rouges dans la serre plutôt qu'à l'extérieur Donc un petit point sur mon artichaut donc euh, bah, qui, pousse, euh, qui continue de, de pousser gentiment l'état de mes aliacés dans la serre donc échalotes, oignon jaune et ail. donc bah, ça pousse plutôt pas mal donc l'ail pousse plutôt bien je trouve par rapport à ce que j'obtenais à l'extérieur donc vous voyez aussi tous les semis que j'ai commencé à lancer donc j'avais lancé des semis de salade en bouteille, mais euh, en fait j'ai mis les, les bouteilles à plat pour avoir plus de surface. Donc euh, bah, ça, pousse, euh, ça pousse lentement, hein. euh, je pense qu'il faut une température plus élevée, nous on, comme on est en altitude, la température n'est pas extrêmement forte, euh, donc, mais euh, on, voit, on voit que ça pousse, hein. donc euh, gentiment. c'est euh, de la salade goth d'or qui a été semée le, le 10 février. donc suite à mes achats de plaques alvéolées, j'ai fait des semis alors je n'ai plus la liste en tête je me rappelle qu'il y a des betteraves, des salades, du céleri aussi ça me permettra de compenser un peu la faible germination de mes céleris en minimote donc d'ailleurs quand je compare la facilité d'utilisation de ces plaques alvéolées aux minimotes je n'utiliserai plus du tout les minimotes que je trouve vraiment très très longues à confectionner Comparé aux plaques alvéolées qui sont vraiment très rapides à remplir. Ensuite, avec un semis de précision, ça devient un jeu d'enfant de semer tout ça. Donc, cette année, j'ai décidé de semer mes carottes en plaques alvéolées. Donc, ce sont des plaques qui sont beaucoup plus longues que les plaques classiques, donc en forme de cône. Donc, je pense que je vais gagner du temps à semer mes carottes une par une et ensuite à les insérer une par une. Dans mes bacs de culture plutôt que de les éclaircir. En plus, j'aurai une meilleure germination puisque nos amis les limaces se font un malin plaisir à manger mes jeunes pousses de carottes chaque année. Donc j'ai dû faire euh, 300 alvéoles, deux différentes variétés. Donc j'ai fait des carottes de tilk et des carottes menthèses améliorées 3. Donc j'ai fait aussi de la feuille de chêne blonde en salade, donc toujours dans des semis en, en grosses bouteilles. Ça pousse assez lentement. Des salades à apia que j'avais fait le 19 janvier qui ne qui ont germé vraiment très récemment bon, je pensais que ça germait beaucoup plus vite du fait de notre situation en altitude euh, la température est, est trop faible pour pouvoir obtenir quelque chose de, de rapide là j'ai fait des radis donc des radirax donc là on voit que ça a bien poussé je vais pas tarder à enlever le, le couvercle j'avais déjà fait des poireaux donc des poireaux Saint Victor donc j'en ai fait un petit peu ça pousse mais c'était pas très, très concluant. J'avais fait aussi des poireaux géants précoces majeurs. Donc là, ça, ça a poussé un petit peu mieux. Donc je ne sais pas si on voit, mais pour l'instant, je les laisse dans les bouteilles. Des petits pois d'anonais qui, qui germent quand même assez difficilement. J'avais dû trop arroser. Donc j'avais commencé à faire germer dans la maison. Et je les ai positionnés dès que les premiers germes ont commencé à sortir. Mais euh, comme vous voyez, il y a une pousse ici. Un poids qui a poussé ici, j'ai un petit peu là ici en bas. Bon, c'est pas, c'est pas génial. Donc là, j'avais refait des oignons rouges en mini -mottes. Donc ça a plutôt bien poussé. Par contre, comme je le disais, les mini c'est vraiment pas génial pour euh, la, la, la formation des mini -mottes. Ça demande un temps faramineux. Donc euh, je pense que je ferai tout en en plaques alvéolées, peut-être si on fait des mottes de grosse taille, mais les mini-mottes, je trouve ça vraiment pas terrible. J'ai fait deux caisses de fèves, donc ça fait 22 pots, je crois que j'en ai mis trois ou quatre par pot, donc ce sont des fèves violettes, donc on voit qu'il y en a une partie qui a déjà bien germé, l'autre est en cours, et donc j'ai tout fait germer en fait, tout ce que vous voyez là, j'ai tout fait germer dans la maison, et je les ai sortis dès que ça a commencé à, à vraiment à bien germer, j'ai tout mis dans la serre. Donc ici les choux de Bruxelles, donc j'en ai refait dans ma grosse plaque alvéolée là, donc j'en ai refait d'autres. Donc ici ce sont des poignins toujours d'Ouest provence donc deux caisses de, de poignins. Ici c'est du maïs Golden Bantam, donc bah, ça a plutôt bien marché, donc pareil je les ai fait germer à l'intérieur, et quand, quand j'ai commencé à avoir les germes, je les ai positionnés dans ma serre. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo,